Chers traders et investisseurs, mardi 7 janvier, bonjour. Alors Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Les américains, hier après-midi, ont décidé qu'il n'y avait pas du tout péril en la demeure et ont donc ouvert en baisse et clôturé en hausse. Et donc, tout naturellement, les marchés asiatiques ont bondi cette nuit et dans la foulée, les marchés européens ont gagne presque 1% ce matin. Il faut noter, et c'est très important, que nous sommes en particulier sur le DAX au même niveau au pluriel qu'il y a deux mois. Et donc cela signifie que malgré quelques latitudes, le marché du DAX fait du surplace. Et ça, c'est très très important à noter. Ce sera analysé diversement, mais il faut vraiment en tenir compte, nous sommes quasiment au même niveau sur le DAX que début novembre. Donc, face à ces allers-retours pour revenir au même niveau, il ne faut surtout pas prendre de nouvelles positions en swing trading pour le moment. Soyez patient, cela changera. Et dans ce contexte relativement difficile, seul le day trading fonctionne. Nous avons réalisé ce matin 3 magnifiques trades, même 4 magnifiques trades sur 4, accompagnés de 3 médailles. Nous vous souhaitons à tous d'excellents trades, une très bonne journée et à demain.